À sourire. Demande 26 Découvrir sa mission de vie. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre éternel amour. Merci de me dévoiler ma mission de vie. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.